Et voilà. Et puis après, bon, après euh, euh, faisant aussi de l'immobilier euh, commercial, la, la chance c'est aussi que tu peux adapter euh, tes, tes horaires, tout ça. Il pas de. Euh, voilà, c'est toi, toi qui fais. ton emploi du temps. Tu t'organises comme tu veux. Quand on se lève le matin, c'est facile. Moi, j'ai même pas l'impression de bosser. J ai, j ai passé, je sais enfin, je m'occupe. On s'entend. Il y, y, y a du boulot. Mais c'est toujours avec plaisir. Et vu que c'est avec plaisir.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 voilà. Mais à part ça, mes vrais amis, bah, ils viennent ici. Consommer en réfléchissant, c'est quoi la différence Des fois je dis, euh, moi je roulerai jamais en Cayenne, voilà. Moi je préfère, bah, ma Cayenne, là. elle est chez les associations. Et je m'en branle, je peux pas besoin d'une Cayenne. Ça va être aussi bah, justement en fonction de ses besoins, c'est-à-dire, euh, moi je sais pas, quand on prend un apéro, bah, je suis désolé au goût, que ce, un bon crément, ou un champagne moyen, mais même un bon champagne. Hein. Honnêtement, je ne vois pas spécialement <rire> la, la différence. Donc, c'est tout ce côté-là de, de m'as-tu vu, d'image, ça, faut faut éliminer, il faut éliminer. Et, et là, t'en fais des économies, hein. même pour les gamins. Tu regardes, là, il faut toujours avoir le dernier iPhone, le dernier ci, le dernier ça. Aucun, commence déjà à savoir te servir du premier et puis arrête de jeter.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 chaque boîte pourra avoir une partie qui serait soit louée euh, bah, aux plus pauvres, soit à la planète, soit ci, soit ça. Mmh. voilà.